Tu comprends, le groupe progresse et dans l'intérêt du groupe, j'ai besoin d'une certaine homogénéité dans le groupe. Tu comprends Jean-Jacques Le moyen de, de trouver son soi, de trouver euh, sa vérité, de trouver sa place dans ce, dans ce bas-monde. Mais c'est difficilement pitchable ce, ce, cette affaire. C'est génial ce passage où il y a le mec qui vient de... Toute la famille qui se déplace et puis le mec il va et puis... À un à... moment il dit, euh, il raconte euh, son premier euh, baiser d'amour. Et puis après quand il revient au café, le mec il dit « Alors, t'as toujours la passion du verre ben, Vas-y, tu nous en payes hein. !» bon, okay. À un moment il dit euh, « Regardez, j'ai encore la marque. » Ah oui, oui, c'était bien ça. C'est drôle parce que du coup je revois tout le spectacle avec les questions. Il y a une histoire de débarquement aussi. enfin De Gaulle On vous demande un poème codé c'est Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il faut un poème qui ne parle surtout pas de traversée maritime De Gaulle, il est con alors J'adore ça. c'est Un univers, à part, dans lequel je flotte avec bonheur. C'est hyper dur à pitié Mais d'ailleurs c'est une bonne nouvelle que ça soit dur à pitié.